Bonjour, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes confinés chez nous dû à l'épidémie de coronavirus. Et je voulais te présenter plusieurs outils, dont celui-ci qui s'appelle ZenCaster et qui permet en fait d'enregistrer des podcasts. Donc il permet bien sûr de créer un podcast et... Peut-être que si tu es confiné chez toi, bah, tu as peut-être envie justement de commencer un podcast. Donc dans ce cas-là, cette vidéo peut t'intéresser. Mais peut-être également que tu fais partie de gens qui sont obligés de euh, travailler à domicile, qui n'ont plus de contact avec des collègues, avec des élèves, si on est professeur par exemple, et qu'on veut partager des choses, peut-être des cours ou euh, des, euh, des, des, des choses orales qu'on a besoin de partager avec nos collègues pour que la vie puisse, entre guillemets, continuer de manière un petit peu normale. Euh, donc cet outil, je voulais un peu le mettre en avant pendant cette période spéciale parce que il est euh, facile d'accès et on a besoin juste d'une connexion internet, d'un ordinateur et d'un micro. Si tu n'as pas de micro externe, le micro interne de ton ordinateur peut suffire, même si la qualité du coup sera un petit peu moins bonne, mais ça fera l'affaire. Et surtout, je voulais mettre en avant que Zencaster pendant la période justement euh, de l'épidémie permet aux personnes de pouvoir enregistrer voilà, de manière illimitée en, en termes de temps et en termes d'invités si tu veux faire euh, des, justement des sortes de conférences audio ou des podcasts audio avec plusieurs invités tu peux le faire avec Zencaster et dans la version gratuite c'était limité à deux invités et là tu peux en avoir autant que tu le souhaites donc on a vraiment euh, quel, un outil voilà, qui essaie hein, de nous aider euh, durant cette période et euh, je vais te montrer comment on s'en sert et ce qui peut te permettre de faire. Lorsque tu te trouves donc sur le site zencaster.com, donc je vais mettre le lien bien sûr sous cette vidéo, euh, il te suffit de créer un compte. Donc moi, je suis déjà identifiée sur mon compte, mais ici tu auras la possibilité donc de te créer un compte, soit en, a, en cliquant je suppose en haut, soit bien sûr sur les boutons Start Recording Today, Get Studio Quality Recording Now, etc. Donc en cliquant, on peut entrer bien sûr je suppose une adresse mail et un mot de passe et tu pourras donc te créer ton compte. Ensuite, tu arriveras sur cet écran euh, qui sera vide, le tien sera vide ici, euh, où tu auras donc cette colonne de droite qui te permet d'avoir euh, des informations sur quel est ton plan. Donc ce sera le plan gratuit. Sur le système que tu veux utiliser pour stocker tes épisodes, donc tu peux utiliser Dropbox ou Google Drive. Donc je te recommande de connecter soit Dropbox ou Google Drive. Ainsi, chaque fois que tu créeras un épisode, tu pourras le basculer automatiquement sur, euh, donc sur le cloud et partager justement ton audio très facilement. Et là, en fait, on a des informations concernant l'espace le, de euh, storage euh, qui nous est alloué. Pour créer un épisode, rien de plus simple, en fait, on a ce bouton sur lequel cliquer et on peut tout simplement commencer à enregistrer notre épisode. On clique, on met un nom, « Test », on clique sur « Créer » et on a ici donc euh, le bouton qui nous permet de commencer notre enregistrement, le temps qui s'écoule par rapport à notre enregistrement des paramètres que je vais te montrer dans quelques secondes, et puis notre bande-son qui apparaît ici. Le truc plutôt sympa, c'est que si tu veux inviter quelqu'un, donc si tu veux avoir un invité, la personne va pouvoir participer, dès lors qu'elle a bien sûr elle aussi un micro et un ordinateur, à ton enregistrement audio. Pour ça, il suffit de cliquer sur « Invite », et tu peux soit rentrer les adresses mail des personnes et les personnes recevront un mail, soit copier ici, cliquer ici pour copier le lien invité et le partager avec la personne, par exemple, euh, par, bah, par mail également, mais si tu es avec elle par Skype ou par un autre moyen de communication, tu lui envoies le, le lien et il suffit que la personne clique sur le lien pour pouvoir elle aussi s'enregistrer. Et à partir de là, en fait, on aura deux bandes audio séparées qui vont être créées et qui pourront donc euh, être édités par la suite si on a besoin de les éditer. Donc c'est assez pratique. Au niveau des paramètres dont je te parlais il y a quelques secondes, donc ça se passe ici, ça nous permet de vérifier quel micro on utilise, euh, quel système d'audio on utilise, si on utilise un casque, si on veut éviter de l'écho, etc. Donc on peut sauvegarder nos paramètres, et une fois qu'on est prêt, on clique tout simplement sur « Start recording ». Et là, je suis en train d'enregistrer en direct la bande audio que je peux ou je pourrai ensuite partager avec soit ma communauté, si je crée un podcast, soit des personnes avec qui je veux partager un fichier audio. Une fois que je veux terminer d'enregistrer, je clique tout simplement sur stop recording. Et on voit que j'ai une piste qui est créée. Donc, on me dit que tout est bon, tout est parfait que ma piste est maintenant euh, terminée, qu'elle est bien euh, dans le système Zencastre et que je peux fermer donc la fenêtre, ok Je peux cliquer sur ce petit, euh, ce petit nuage bien sûr pour la télécharger et je peux avoir ma piste audio MP3 directement sur mon ordinateur. Une fois que c'est tout bon, tu peux euh, donc écouter pour voir si ton enregistrement te convient. Tu peux également utiliser ce qu'on appelle une post-production. Euh, là, par contre, ce sont des crédits à acheter et qui permettent euh, d'améliorer la bande-son de euh, ta bande audio. Lorsqu'on revient sur notre euh, dashboard. On a donc notre épisode qui apparaît ici, qui s'appelle test et il a, comme j'ai connecté entre temps à Google Drive, on voit que mon Google apparaît et mon fichier en fait a été envoyé automatiquement euh, sur Google Drive. Je ne l'avais pas fait pour les autres. On voit que pour celui ci, ça a été fait et donc le backup euh, est bien fonctionnel. Et si je vais sur mon Drive, en fait, mon audio apparaît ici et donc je n'ai rien eu à faire. Ça s'est fait automatiquement. Euh, ce que je te recommande, c'est de cliquer euh, ceci pour archiver. Alors, archiver, ça enlève complètement euh, l'épisode que tu viens d'enregistrer de euh, Zencaster, donc où tu as donc, ton storage euh, qui est ici, qui est un petit peu limité parce qu'il est limité, enfin, ils expliquent que c'est limité à... Euh, un quota par rapport à ton navigateur en fait internet et par rapport à la place que tu as sur ton ordinateur. Enfin, il y a une sorte de calcul qui est fait et en gros il faut que sur ton ordinateur euh, il y ait au moins 20 gigas de disponible pour que tu aies jusqu'à 2 gigas ici de ce qu'ils appellent local brother storage. Donc ça, ce pas, pas gênant dans le sens où si on sauvegarde ces épisodes en les téléchargeant sur son ordinateur ou dans son cloud, on ne les perd pas et on libère de l'espace par rapport à cette euh, particularité. Voilà. Donc, il faut éviter d'avoir 50 000. De toute façon, à un moment, ça bloquera. Euh, audio, ici, il vaut mieux les archiver au fur et à mesure. Voilà comment euh, enregistrer un fichier audio et commencer à créer un podcast par exemple avec Zencaster. Donc j'espère que cette solution pourra t'aider dans, dans cette période qui est un petit peu compliquée. Peut-être donc à partager des fichiers audio avec une audience, des clients, des collègues, des élèves, etc. En tout cas, je trouve que c'est une solution assez pratique et qui permet bien sûr de garder le contact.